Nous allons passer du schéma qui est ici à une table de vérité. On remarque tout d'abord que ce schéma a une forme particulière, puisque c'est un OU qui regroupe des configurations définies par des portes ET. Donc la première chose que nous... Alors sa sortie sera à 1, lorsque l'une de ces trois configurations sera à 1, c'est-à-dire l'un de ces trois signaux. Donc on va commencer par détecter, par identifier ces configurations. La première correspond à la configuration où C est égal à 0, et... B est égal à 0 et A est égal à 1, donc on la recopie ici, 0, 0, 1. La deuxième correspond à la configuration où C est égal à 1, B est égal à 0 et A est égal à 0, donc on la recopie ici, 1, 0, 0. Et la troisième, donc la troisième porte B va détecter la configuration où C vaut 1, B vaut 1 et A vaut 1. Je le recopie ici. Maintenant, la sortie sera à 1 lorsqu'on a l'une de ces trois configurations, 0, 0, 1, 1 0, 0, ou 1, 1, 1. Donc ce sont les configurations qui sont entourées ici. En conséquence, on aura comme sortie Y égale 1 lorsque l'on a l'une de ces trois configurations. Dans toutes les autres configurations, on aura des zéros. On peut compléter sa table de vérité comme ceci.